Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des 5 decks que je n'aime pas. Ça a l'air assez violent dit comme ça, mais il y a une nuance, je m'explique. Déjà, c'est pas parce qu'il va y avoir un deck que vous jouez et que je n'aime pas, que je vous aime pas. C'est juste le deck en lui-même, je suis... Euh, pas friand de ce deck. Il faut dire que certains decks en fait me sortent par les trous de nez. Et vous allez voir pourquoi, en fait, dans la vidéo, c'est un petit peu le principe. Donc voilà, il y en a que 5, parce que sinon, il y en aurait... Plein hein <rire> Beaucoup trop même A savoir qu'il y en a, j'aime pas, mais en vrai j'aime les decks. C'est juste pourquoi je les aime pas. Allez, c'est parti En cinquième position, on a le deck Toon. Les cartes sont fun, mais déjà, vous avez le monde des Toons où il faut payer 1000 points de vie pour pouvoir jouer les cartes. Enfin, la plupart des cartes. Le deck est facilement contrable et en plus de ça, il faut attendre un tour pour attaquer. Ça, c'est un deck sympa que j'aime bien quand même. Enfin, j'aime beaucoup les cartes Toon, en fait. Mais le deck Toon en lui-même, bah, il vaut pas grand-chose, donc en fait, c'est un deck que j'aime pas jouer. Mais j'aime même retrouver contre. En quatrième position, nous avons le deck Artisan de Sorcière. Hum, hum, hum. Ça reste un très bon deck magicien, attention je ne dénigre pas ce deck. Hein. Il tourne très bien, mais putain d'indumenti. La carte a un effet rapide à chaque tour à peut-être une carte sur le terrain. Autrement dit, si vous laissez le deck artisan sorcière jouer en premier, c'est chaud. En plus il est joué par Marine, donc euh, venez pendant les Yugi samedi en live. Vas-y, phase. Faut que j'apprenne à le jouer Non attends, pendant ton tour je détruis ton deck. Et chez domaine je fais du domentier, j'ai détruit. Je me fous le doute, là <rire> Troisième deck que j'aime pas, le deck Thunder Dragon. Déjà, c'est un deck dragon. Mais j'ai pris des déculottés sévères lors de tournois par ce deck. Ah ouais, non mais Otk euh, TK, une vitesse... Euh... Mais bon, comme le deck a pris quelques bannes... Euh... Mais attention, ça reste un deck très très fort. Et je, je collectionne même les cartes Thunder, j'aime bien, j'aime bien. Numéro 2, le deck Roquette. C'est un deck avec des ressources infinies, donc c'est super, mais bon, il y a pire aussi, mais, justement, trop de ressources infinies, putain. C'est le type de deck, où vous pétez un monstre, derrière, on en a un autre qui apparaît. C'est un peu une hydre, en fait, ce machin, Couper lui une tête, il y en a d'autres qui c'est un truc de dingue. Et ça fait mal, ça fait mal, mine de rien, ça peut très très vite être débordant. Nibiru c'est pas mal, mais il y a pire. Le deck que je déteste le plus, c'est le deck Salamand Grand, pour les intimes. C'est quand même un deck balèze qui a fait ses preuves dernièrement, hein. mais... Trop joué, beaucoup, beaucoup, beaucoup, trop joué. Ça a été un bordel monstre pour comprendre tous les effets de ce deck, et euh, quand on y arrive, il y a des modifs qui se font, donc c'est euh, bien un peu plus compliqué, mais ça va. Très fort. Trop fort Très fort. Heureusement qu'il y a eu certaines listes, mais le deck est encore euh, bien coté, quoi. Je crois que c'est vraiment le deck que j'aime le moins voir en tournoi. Pff, le deck que je joue généralement en tournoi, il se débrouille assez bien contre nom Ça va, mais j'aime pas ce deck. C'est personnel, c'est comme... Euh, pourquoi t'aimes pas les épinards Bah j'aime pas ça. Bah j'aime pas ça mon grand parce que c'est mes épinards à moi. Donc, voilà, comme vous l'avez compris, c'est pas une haine que j'ai envers ces decks. C'est principalement des decks que j'aime pas parce que je les aime pas. Il a pas de raison particulière pour certains. D'autres c'est parce que bah... Je les trouve... Niii c'était ouais, purement personnel. Je vous invite vous à me dire c'est quoi les 5 decks que vous n'aimez pas. Même s'il n'y en a pas 5, les decks que vous n'aimez pas tout simplement. Hein. Bon après me faites pas un commentaire, il y en a 10 000 non plus parce que je vais pas chercher les deck un par un et puis. En attendant, restez chez vous pendant le confinement. Hein, malheureusement, comme toutes les boutiques sont fermées, je peux pas vous faire trop d'ouverture, sans compter que mes ne sont toujours pas arrivés. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez confinés, restez chez vous. Allez, à bientôt sur Twitter, les réseaux et avec une nouvelle vidéo. Yeah